Bonjour à toutes, bonjour à tous, aujourd'hui je vais partager avec vous une tentative de réponse à la question en 2020, aurons-nous plutôt un crack obligataire ou plutôt une faillite des banques ou éventuellement rien de cela Si vous suivez l'actualité financière, vous savez que depuis quelques semaines, les taux qui étaient en baisse continue, continue depuis de nombreux mois ont cessé de baisser et même ont entamé une petite remontée euh, un, un exemple euh, assez symbolique, l'OAT, le, euh, le 10 ans français, donc l'emprunt le, d'État français à 10 ans, euh, s'est approché des zéros et je crois même qu'il a fait une petite incursion en territoire positif. On observe en même temps du côté des Allemands un phénomène comparable sur leur emprunt d'État qui s'appelle le Bund, qui est, euh, mais qui, qui est sorti des, des abysses dans lesquels il était et qui s'approche également de zéro, bien qu'il en même temps que ce phénomène se produit, on entend des craquements de plus en plus nets et de plus en plus euh, rapprochés euh, dans l'industrie dans financière, en particulier les banques et les assureurs. C'est ainsi que la compagnie d'assurance-vie sur Avenir a eu besoin de se faire recapitaliser par sa société mère, le groupe Arkea. C'est ainsi que la compagnie AG2R, également une compagnie d'assurance-vie très importante, a décidé d'émettre des obligations pour se recapitaliser. Euh, ce sont là des, des choses assez exceptionnelles, euh, pour ma part ça fait plusieurs décennies que je suis ce qui se passe dans le domaine de l'assurance, je n'ai pas souvenir que des compagnies françaises de cette taille aient eu besoin d'être recapitalisées. Re re re re re Et ce n'est pas tout le, la profession des, des, des assureurs a demandé aux autorités, sauf erreur c'est à, à l'AMF ou plutôt à la CPR euh, a demandé à ce que dans les calculs de ratio de solvabilité, on, on intègre dans la partie euh, capital euh, un, un stock financier qui s'appelle la PPR, c'est-à-dire la provision pour participation aux résultats euh, que les assureurs gardent, euh, gardent dans, leur, dans leur caisse euh, pour faire face à des situations exceptionnelles qui entraîneraient ponctuellement une baisse de, du rendement qui peuvent servir euh, sur, sur les fonds euros, donc qui peuvent servir à leurs assurés détenteurs de fonds euros. Alors, cette, euh, cette provision pour participation au résultat, elle a vocation à être restituée aux, aux assurés, dans un délai, je ne me rappelle plus si c'est de 8 ans ou de 10 ans maximum, euh, sauf que euh, l'assureur peut en permanence, au fur et à mesure qu'il restitue les provisions de l'année N-8 ou N-10, il peut bien évidemment stocker de nouvelles provisions. Si bien qu'en permanence, il détient une partie de ce qui est en réalité l'épargne de, de ses assurés. Donc clairement, cette PPR n'appartient pas à la compagnie d'assurance, elle appartient au client. Et eh bien, au motif... Certainement au motif que c'est une ressource stable, les compagnies demandent à ce qu'on l'intègre dans le calcul du ratio. On comprend bien sûr, même si on n'est pas un, un, un comptable ou virtuose de la compagnie, de la comptabilité des compagnies d'assurance, on comprend que c'est là un artifice, un artifice comptable, et que la cause de cet artifice est bien évidemment l'insuffisance de capitalisation des compagnies pour pouvoir continuer à avoir des ratios qui soient qui soit convenables. À l'heure actuelle, elles ont, je crois, toutes, des ratios qui sont encore conformes à leurs obligations, mais euh, elles sont de plus en plus nombreuses à, à se rapprocher, et dangereusement pour certaines, de la limite. Depuis, depuis six mois à peu près, cela n'est pas un hasard, c'est l'effet, c'est la conséquence directe euh, des taux très faibles puis négatifs qui euh, caractérisent le paysage financier euh, dans l'Union, enfin dans l'Union Européenne, dans la, dans la zone euro. Euh, depuis maintenant euh, plusieurs années, si on, si on parle des taux très faibles, et depuis euh, un à deux ans, si on parle des taux négatifs. Euh, ce phénomène ne va faire qu'amplifier ses résultats, bien évidemment. Donc il faut comprendre que ce que l'on voit aujourd'hui sur les compagnies dont je vous ai parlé, euh, ce ne sont que les prémices de ce qui va se passer massivement dans la profession, et... On connaît une situation semblable du côté des banques, Donc qui ont un fonctionnement technique un peu, un peu différent, euh, mais qui lui aussi euh, dépend fondamentalement du niveau des taux d'intérêt et lorsque les taux d'intérêt sont trop bas, le modèle économique des banques n'est plus suffisamment rentable et en dessous d'un certain seuil de rentabilité ces énormes machines que sont les banques, ces énormes entreprises qui emploient des, des dizaines de milliers de personnes, ou parfois, parfois plus, avec des centaines ou des milliers d'agents, c'est-à-dire des, euh, des immobilisations corporelles considérables, euh, ces modèles ne peuvent plus fonctionner et, autrement dit, les, les, les banques, petit à petit, sont amenées à bouffer le capital pour tenir debout, donc c'est un processus de, de faillite euh, que connaissent une grande partie des banques de l'Union Européenne. Les chiffres de faillite ne concernent pas que les banques de l'Union Européenne, ils concernent d'autres banques dans le monde, en particulier les banques japonaises. Euh, il faut savoir qu'une étude qui, qui, qui, qui, est, qui est sortie il y, a, il, y a quelques, il y a quelques semaines, ou qui est sortie en octobre, je crois me rappeler, du, du cabinet d'audit McKinsey, euh, donc qui, qui a audité le secteur des banques, est arrivé à la conclusion que dans l'année qui vient, dans les mois qui viennent, en cas de récession économique un peu sévère, le tiers des banques mondiales pouvait faire faillite, en particulier donc les banques japonaises et les banques de l'Union européenne, et en particulier dans certains pays de l'Union européenne, on va voir lesquels dans deux minutes. Pour mesurer l'ampleur du phénomène en cours, l'ampleur de ce qui est en train de se produire, dans le, le système financier et du côté, du côté des banques, euh, il suffit de rappeler un seul chiffre, c'est que depuis le début de l'année 2019, 50 000, 50 000 suppressions d'emplois ont été annoncées, et, et pour certaines déjà effectuées, dans l'Union européenne. Je parle bien entendu de, de suppressions d'emplois dans le secteur des banques. Euh, donc quand on rapproche ces deux, ces deux, ces deux événements, euh, c'est-à-dire euh, la situation euh, fortement dégradée des banques et également la légère reprise des taux d'intérêt depuis quelques semaines. Euh, la question qui vient, c'est est-ce euh, que est les, la remontée de taux d'intérêt ne serait pas déjà une tentative euh, d'adoucir le, le, sort, le sort des banques et des compagnies d'assurance euh, en, euh, ben, en leur offrant des conditions de fonctionnement qui soient plus en phase avec euh, leur habitudes et leur modèle économiques. Donc j'ai un petit peu creusé pour euh, voir ce qui se disait là-dessus, quelles étaient les analyses des uns et des autres, et surtout quels étaient les faits. Alors ce qui semble être euh, la réponse, euh, c'est non, ce n'est pas ça, c'est simplement l'amélioration des anticipations dans le domaine économique et politique, donc, donc au final, dans, dans, le, dans, le domaine, dans le domaine du fonctionnement de, de l'économie, euh, qui euh, explique euh, ce, ce léger regain des, des taux d'intérêt, euh, dit autrement, euh, les agents économiques, les, les, les opérateurs, euh, qui attendaient euh, une baisse significative de la croissance dans l'Union Européenne, qui euh, attendaient de gros ennuis euh, du fait, enfin, dans le commerce mondial, du fait de la ce qu'on appelle la guerre économique entre le, la Chine et les États-Unis, euh, qui redoutait une guerre entre l'Iran et les États-Unis avec des conséquences gravissimes sur les approvisionnements en pétrole et puis euh, d'autres joyeusetés de, de ce genre, euh, commencent à penser que tout ça ne se produira pas, euh, ou pour certains de ces événements, comme la guerre commerciale avec, euh, entre la Chine et les États-Unis, que les effets euh, seront contenus parce que euh, les événements eux-mêmes seront contenus, euh, et que finalement, eh bien, la croissance en Europe ne sera pas si mauvaise que ça, et à partir de ce moment-là, euh, mécaniquement, on, on, on débouche sur une petite augmentation des taux d'intérêt. Donc, il semble bien que ce soit cela la raison de l'augmentation des taux d'intérêt et que cette augmentation ne prenne pas en compte la situation bancaire et assurantielle. Alors, cette réponse est en fait La question demeure... Et c'est la vraie question qui se pose à l'heure actuelle par rapport au sujet des taux d'intérêt. Cette question, c'est mais faudra-t-il quand même remonter les taux d'intérêt en 2020, spécialement dans le but d'améliorer le sort des banques européennes, en particulier des banques allemandes, des banques italiennes et des banques espagnoles, qui sont les plus mal en point de la zone euro. Euh, ouvrons une parenthèse pour dire qu'une fois de plus, on s'aperçoit que les entreprises françaises ou les institutions financières françaises euh, que l'on se, enfin, se plaît souvent à nous dépeindre comme étant les canards boiteux de l'Union européenne et euh, la France, de manière générale, un pays en situation calamiteuse du point de vue économique par rapport à ses concurrents, eh bien, on s'aperçoit que, dans ce domaine-là domaine également, euh, la situation de la France euh, n'en fait pas un pays euh, qui est dans la liste des pays critiques. Alors, faudra-t-il remonter les taux d'intérêt pour sauver la mise finalement de, des banques allemandes, espagnoles et italiennes eh Bien euh, La réponse, euh, réponse c'est euh, ça serait souhaitable. Euh, ça sera peut-être même, c'est sans doute même nécessaire. Et on peut imaginer que dans le courant de l'année 2020, euh, en fonction de la, de la façon dont la conjoncture évolue, euh, et notamment du fait que la situation de ces banques euh, continue de s'aggraver ou au contraire euh, connaisse une certaine rémission, on peut penser qu'elle va plutôt continuer de s'aggraver, eh bien, euh, la tentation des autorités monétaires, donc de la BCE, euh, sera de, de remonter les taux d'intérêt pour donner de l'air. Alors, à partir du moment où on parle de remonter les taux d'intérêt quand on sait dans quel contexte on se trouve, c'est-à-dire ce contexte dans lequel les taux d'intérêt ont été volontairement d'abord baissés, ensuite annulés et ensuite rendus négatifs dans le but d'empêcher la faillite du système, c'est-à-dire la faillite de tous les acteurs qui sont endettés, c'est-à-dire de tous les acteurs du système, euh, donc les banques, les entreprises, les États bien sûr, les particuliers, euh, on comprend que remonter les taux d'intérêt est quelque chose qui ne peut se faire que dans des marges de manœuvre étroites et également euh, d'une manière extrêmement prudente. Alors oui, il est possible que dans l'année 2020, les taux, les taux d'intérêt remontent, c'est mon analyse. Euh, je pense qu'ils remonteront prudemment et que, les que la BCE gardera le pied tout près du frein pour que si à la suite de cette remontée de taux d'intérêt, il s'avère que la situation des marchés financiers donne des signes annonciateurs d'un crack obligataire ou d'un krach boursier. Je vais expliquer rapidement ce que c'est qu'un crack obligataire. et eh bien, cette politique cesse. Et on a d'ailleurs l'exemple de ce qui s'est passé aux États-Unis les trois dernières années. En 2017 et 2018, pour d'autres raisons que la solidité des banques américaines, qui est beaucoup moins euh, impactée par la crise que les banques européennes, donc pour des raisons qui tenaient plutôt euh, euh, à la volonté de normaliser la politique monétaire, donc de, de renouer avec des taux qui, qui, qui ressemblent à quelque chose, de façon à ce que la Banque centrale américaine ait quelques réserves pour baisser les taux aussi à l'avenir cela s'avère nécessaire. Donc pendant 18 mois à 2 ans, les taux ont recommencé à monter, de 25 points de base en 25 points de base, c'est-à-dire de quart. De quart de pourcent, comme, comme on dirait dans le langage ordinaire, en quart de pourcent, et euh, pour arriver à la fin du mouvement à, à des taux longs américains qui dépassaient les 3%. Et depuis de nombreux mois, les observateurs, euh, on va dire, les plus sensibles à l'aspect des conséquences euh, de l'augmentation des taux sur les dettes, n'arrêtaient pas de dire attention, attention, on va déclencher un crack obligataire, on va déclencher un crack boursier et euh, est-ce qu'on pourra ensuite reprendre la main Et effectivement, rappelez-vous, à la fin de l'année dernière, donc ça fait maintenant un an, ou un petit peu plus d'un an, euh, les marchés américains ont brutalement dévissé, ils ont perdu 25% en quelques jours, euh, ils ont été suivis par les marchés européens, je ne me rappelle plus combien le CAC 40 a perdu, on, on est sur des pertes moins importantes que ce qu'ont connu les américains, mais sur des pertes significatives, et immédiatement, immédiatement, le, le président de la Fed, M. Jérôme Powell, a modifié sa politique, c'est-à-dire qu'en gros, il a dit tout le contraire de ce qu'il avait dit euh, jusque-là, jusque il a expliqué qu'il y avait urgence à faire le contraire de ce qui a été fait, et du jour au lendemain, euh, les taux ont recommencé à baisser, et la, la Banque Centrale Américaine a imprimé dans l'urgence de nouvelles quantités de, de billets, donc un nouveau quantitative easing, pour euh, donner de l'air en particulier aux marchés financiers, euh, qui commençaient à paniquer. Bon, cette, euh, ce remède de cheval très très rapide a permis de redresser la situation et vous avez vu que depuis les marchés financiers, que ce soit aux États-Unis ou en Union Européenne, euh, pendant toute l'année 2019, ont connu euh, une fortune assez exceptionnelle. Donc cette, cette expérience qui a été faite récemment de l'autre côté de l'Atlantique, euh, nous indique eh bien, effectivement peut-être qu que les taux peuvent monter que si cette montée des taux euh, déclenche un début de catastrophe par une, en, en déclenchant une politique monétaire et une politique de taux euh, contraire et extrêmement brutale on pourra l'enrayer et cet exemple nous dit aussi que de toute manière on ne pourra pas aller très loin dans la hausse des taux parce que si elle doit déclencher une catastrophe la catastrophe se produira Peut-être lorsque les taux seront à 1,5%, en positif, voire 2%. Euh, bon, Je ne vois pas tellement comment on pourra aller au-delà sans créer une énorme panique sur tous les marchés, euh, sans commencer à, se fixer, enfin, à à précipiter dans la faillite des entreprises qui ne subsistent que parce que le crédit est gratuit, et commencer également à semer la panique euh, euh, chez les argentiers des, des grands pays, à commencer par la France, euh, qui vont euh, rapidement calculer que la conséquence de l'augmentation du taux d'intérêt sur les, les, sur les, les déficits euh, des budgets va s'exprimer en dizaines de milliards d'euros et qu'on est très mal parti et qu'il faut donc arrêter. Cela dit, il est possible qu'un petit bol d'air pendant quelques mois, euh, sous forme hausse des taux d'intérêt, euh, contribue euh, à prolonger les banques pendant encore un certain temps y compris les banques les plus malades que l'on trouve donc chez nos super voisins les allemands qui sont qui sont si forts nous dit-on chez les espagnols qui sont si calamiteux nous dit-on sur le plan financier le sont effectivement et chez les italiens euh, dont on dit également pique-pande euh, et euh, critiques qui sont euh, absolument vrais ce qui concerne l'état de leurs banque alors comme d'habitude si cette vidéo vous intéresse ou au moins si son thème vous, vous paraît intéressant, euh, partagez-la, euh, faites-en donc profiter euh, vos amis, partagez-la, commentez-la, les commentaires sont très importants, euh, sinon on ne sait rien de faire des vidéos si elles ne sont pas commentées, on peut faire des articles, euh, ça suffira, donc euh, commentez-la, et puis euh, bien sûr, euh, n'hésitez pas à lever un pouce bleu, euh, de façon à, à faire connaître la vidéo, la chaîne, euh, pour moi, c'est très important. Ça l'est également pour, euh, pour l'intérêt pour que cette chaîne pourra avoir dans l'avenir. Je vous en remercie par avance. Alors, à partir de cette vision euh, de ce que peut-être la situation euh, en 2020, euh, la situation des banques euh, et la situation des taux, euh, se greffe automatiquement une question qui est la suivante. Quelle stratégie pour nos finances en 2020, d'autant plus que cette question est d'actualité étant donné que nous sommes à, au seuil de l'année 2020, il est euh, tout à fait euh, indiqué de se demander ce qu'il convient d'apporter dans nos stratégies les modifications éventuelles euh, ou l'innovation euh, à, à l'aube de cette nouvelle année. Alors ça fait plus de 20 minutes que que cette vidéo dure donc il n'est donc plus temps d'essayer de, de répondre à cette question de toute façon on ne peut pas répondre à cette question dans le cadre d'une vidéo euh, là on a affaire à quelque chose qui demande euh, de, de se poser euh, et de pouvoir revenir autant que l'on veut sur ce qui a été euh, énoncé donc en l'occurrence il faut être sur du papier c'est la raison pour laquelle je fais sur ce thème un pdf un pdf euh, bon, le but de ce stratégique, donc ce présente les, les axes stratégiques euh, qui découlent euh, des nouvelles conditions que nous aurons peut-être en 2020. Et euh, en plus des axes stratégiques, il présente un certain nombre d'exemples d'investissements ou de placements euh, qui permettront de concrétiser ces, ces conclusions stratégiques. Pour commander le PDF, activez le lien sous la vidéo « Nos finances, que faire en 2020 ?» Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a intéressé ou au moins si vous avez jugé son sujet digne d'être signalé aux autres internautes, n'hésitez pas à lever un pouce bleu, commentez-la. Tout l'intérêt de ce mode de communication, c'est le partage des commentaires. Partagez-la et puis, faites tout ce que vous estimez nécessaire pour la, sa notoriété et la gloire de son auteur. Sur ce, je vous souhaite de bonnes réflexions à partir de, de tous les éléments que je viens de, de vous livrer. Réfléchissez surtout aux stratégies que je vous propose dans le, dans le PDF. Regardez-les, regardez -les, bien sûr, dans les critiques. Et je vous dis à bientôt.